Les autres il y a les autres qui se, qui se sont mis debout est ce que tu peux les rejoindre si ça te plaît je ne te donne pas une obligation mais juste je te demande est ce que tu peux rejoindre les autres que dieu te bénisse et le dieu alléluia oh. parle à lui maintenant la Bible me dit, espoir de toutes les, les extrémités lointaines de la terre et de la mer, c'est lui qui est ton espoir. Il est l'espoir de ta vie. Il est l'espoir, l'espoir, l'espoir, l'espoir. Dis seulement que non, tu es l'espoir de ma vie. Tu es l'espoir de ma famille. C'est toi. Qui est tout dans ma vie. À qui pourrais je te comparer Fais sortir des belles paroles, des bonnes paroles. Devant l'éternel ton Dieu, celui qui t'a amené dans ce lieu, fais sortir des belles paroles dans sa présence. Parle maintenant à Dieu. Parle. Parle à Dieu. Tout ce qui monte dans ton cœur, parle à Dieu. Est-ce que tu peux le parler Est-ce que tu peux le parler il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est temps pour écouter la parole. Il est temps pour écouter l'enseignement de ce soir. Dis seulement à Dieu de te parler. Dis à Dieu, parlez-moi. Effectivement, parlez-moi. Utilise ton serviteur puissamment. Parlez-moi, enseigne-moi. Parlez-moi et enseigne-moi. Que tu me parles et que tu m'enseignes. Parle-lui à Dieu. Parle à Dieu. Qu'il t'enseigne. Qu'il te parle, qu'il t'enseigne. Qu'il te parle, qu'il t'enseigne. Qu te qu Alléluia. Aller oh Jésus! Zana Mokanda m'entendre Yohan. Tukangi miso to bondela Kolo tulobina matundi Puna kopesa biso upo kwa hoya Sika hiti mwuli monweza la katina biso Natina hiti nyoso to kulubana katia sika Yango etambula ma na ipakwa nayo Na kumbwa na kristo na nguya Amen Bongo, moto tour à l'ikamo auto-ingiko, n'a pas qu'allé. Et n'a molongo moké na Zomi Jésus Yesu, à ce banabango, beau fan de, de sabango. Yes, oui. Amen. Jésus de quoi? Faites-les asseoir. Faites Oui, alors, Nous connaissons bien. C'est une histoire qui est vraie dans la Bible. Et dans cette histoire, bon, Le gens avaient faim. Puisqu'ils ont suivi Christ. Et Christ, il a prêché, bon, go, y est Christo. Ate, aki, il a prêché Ate, y mais lui aussi il a regardé ces gens que ils étaient et ils n'ont rien mangé et il a regardé bongo gens dit non ces gens doivent avoir un problème Bato, et la place que il puisse demander à la foule bon, go, et si wapi, ye, mais il a demandé de l'un d'eux Azo na moko l'un d'eux de, de, dans son, son ici si on peut avoir comment on peut avoir le père bon, bon, et il a tenté de déposer des questions pour chercher une solution à cette foule. Et la Bible dit. Philippe. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient mangé? Ils étaient dans les deux heures. kati Amen. Une ville qui pourrait procurer de ce qu'ils ont besoin il a posé la question et la bible dit il voulait prouver réellement quelle est l'attitude de ce qui doit se faire Alinga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 Il y a ici un jeune garçon. Qui a cinq pètes. De Et deux poissons. Mais qu'est-ce que pourrait tant de gens? Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le 1er mars. Et sali, Alléluia. Amen et il y a les orientations que le Seigneur nous a donné qu'on doit vous faire enseigner pour comprendre comment on doit marcher dans ces mois de mars Amen Et ali na malaki sitopena mayebis onzamba pesi na biso eseng na biso koyebis abino ndengekani esengeli botambola na oyo ezali sanza indique à travers ce contexte peut on doit vous faire sortir des leçons toko ilaki salabiso malakisi pour que vous ayez compris quelle est la bonté du Seigneur pour ces mois? Alleluia. Amen. Bien amen. Olingame. Lui il a dit non. Il a vous voyez. Il y a un jeune garçon. E mobali. Moko. Qui a et a 5 et ce doit de cette masse déjà. J'aime bien. La réalité était là. Eh, Les gens avaient besoin. Bato na là n'était pas même leur demande. Oh, okoute, Mais bien sûr, Kasi la ils avaient besoin de manger quelque chose. Alléluia. Amen. Mais dans ce qu'ils avaient besoin, il n'a pas manifesté. Mais Jésus, lui-même, il a constaté que ces gens ont besoin. Et après avoir vu, lui aussi, il a dit comment avoir une saut. Alouki ayepe ngamba n'egani yakozwa eiano. Alléluia. Amen. Et après avoir cherché une solution. Na Simon kopeessa eiano. La Bible dit. Bibi ezoloba. André. Andele. Le frère de Simon Pierre. Ndeko ya Simon yepetelo. Lui dit. Ya zoloba. Comme vous le voyez. Loco la boza libo monabo. La c'est fou. Na et tout loup ko Il y a quelqu'un. Et ça n'a motomoko. Deux boissons. Amen. Et après avoir répondu cette question, Jésus a dit. À Zoloba: Faites-les à Alléluia. Amen. Bien aimé. Me. Voici pour nous les hommes. Nous les hommes. On voit que nos intérêts. On voit ce qui nous plaît. On voit ce qui nous intéresse. Mais Dieu, lui, il regarde les intérêts des paix de personnes. Et pour ce mois, il est là pour regarder vos besoins. Amen. Hallelujah. Amen. Sans que toi tu présentes, ce que tu peux présenter. tu l'as présenté les besoins de mois de janvier. Aussi ya sansa Tu l'as présenté le mois de février. il a constaté. Mars. Alors, Jésus il a fait quoi? il a constaté. me regardent comme. Mais ça Ils ont des problèmes. Amen. Et comme ils ont des problèmes. il, même, il a commencé à chercher la voie des solutions de, solution de leurs problèmes. Yes. Mais après avoir cela, dit si il voilà y a quelqu'un, il y a un homme, il a dit il il y a un gloire <coughs> yes. Chaque fois que vous avez le besoin, yoka, La réponse est toujours là. Et yano, et Mais écoutez moi ce que nous cherchons. Bon go, yo, biso Quand vous cherchez quelque chose, sachez-le que celui qui a la réponse asane yano, ou la solution. Tope n'est pas loin de vous. Yote. Il Ay. est toujours là. Alléluia. <laughs> Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. la Il se posait beaucoup de questions. Il se posait beaucoup de questions. C'est la même raison. Si tu es là. Tu poses des questions. en de se poser beaucoup de questions. Oh. La réponse est se trouve ici. Ou à Mais pose-moi la question comment devient la réponse. Alléluia. Amen. Oh. pour que la réponse vienne. ce que toi tu cherches. que moi je cherche. Nous devons aller. Et Parler, chercher les âmes. Uh -huh, Et cette âme pe, wana. Si viendront, il ne manquera jamais. Une solution. E <laughs> C'est-à-dire, si e ta réponse n'est pas là. qui so est toi, Yo, tu as la charge d'aller évangéliser. Il a gens qui Il y ne y aura un Il y a les cinq bêtes. Il y a les deux points. Il y, a les y a les amen. amen Amen. amen. amen. C'est-à-dire dans l'église. On ne peut jamais manquer une solution. À l'église, on, on ne peut pas manquer une réponse. Mais si vous voyez que nous manquons, c'est ta faute. Alléluia. Pourquoi L'église, Dieu met toujours en eux toutes les bénédictions possibles. Alléluia. Amen et se prêtre que là nous venons de lire ils étaient dans les deux heures mais dans les deux heures jésus disait mais où on peut acheter on peut acheter où Et qui peut nous vendre Et ils ont tendance de se poser beaucoup Parce de questions. C'est-à-dire, quand tu poses la question, question sachez-le que la réponse est tout près. Et, et celui qui pose la question, il a toujours la réponse. Alléluia. Quand quelqu'un pose la question, sachez-le que lui là aussi la, et la, question, il a la réponse et quand il attend de ce que tu dois répondre pour aller Comparé de ce que lui fait. Et quand nous se posons des questions, sachez-le que la réponse est là. L'église ne peut pas manquer la réponse. Mais si l'église manque la réponse, c'est-à-dire cette église ne veut pas évangéliser. Regardez d'abord gauche-droite. Regardez-moi. Tu, tu, tu as regardé les gens que toi tu connais bato qui ne sont pas là. Oh, bah, tu as constaté qu'il y, y a des gens qui ne sont pas là. Tu as constaté Alléluia. Bon, les gens qui ne sont pas là. Bato bato Quel est votre devoir ou quel est mon devoir Ou la charge on donne à Dieu Ou on donne à qui Alléluia. Je vais dire ceci. André, le frère de Simon-Pierre, il ne peut pas... Connaître quelqu'un qui a cinq paix qu Et des poissons si mis mi bale si nous pas vrai ou faux est vrai ou faux alléluia amen est-ce que tu peux quand d'abord d'abord faire pour la gloire l'église ne manque rien incluez les de le côté mais c'est toi qui de d'avoir ceux qui se trouvent dans l'église Il y a deux autres qui sont Le premier pays qui le c'est le pour l'église Et le pour Et Alléluia Amen Pourquoi, Pourquoi Vous ne pouvez pas approcher les gens Je me rappelle encore Je me à une charge Pour répondre Beaucoup de besoins dans d'autres personnes. Et quand je m'assumais cette fonction, j'étais dans mon église. Quelque part, ce que moi je faisais, personne qui a bénéficié dans cette église. Mon Pourquoi? côté Pourquoi? m'approchez pas. Mais quand tu n'approches pas quelqu'un, est-ce que tu peux connaître la personne oui, bon. Ce que lui fait, tu peux connaître Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est à côté de toi. c'est Tu l'as regardé Othalier, tu l'as vu Pose-lui que tu fais quoi dans ta vie. Pose lui la question. Non, ne se pas mais pose-lui la question. Tu fais quoi dans la vie Amen. À ce temps, Celui qui donnait la... j'étais au tribunal de commerce. De Pour devenir commerçant, que quand je dis tu as besoin de, de, de, de, de une société attendez là quelques minutes on le fait on vous donne et le taux des personnes ils venaient de loin pour venir demander le service mais ce qui était avec moi c'était avec eux et maintenant j'ai quitté ils n'ont jamais été bénéfici pourquoi ils ne s'intéressaient même pas il y a les autres ils ne connaissaient pas même moi là où j'habitais les autres, ils n'ont pas besoin de me connaître oh, Les gens qui venaient de loin Ils viennent de bénéficier Mais ceux qui étaient de moi Ils ne bénéficiaient pas Pourquoi Parce qu'ils ne savaient pas comment apprendre L'église les moeurs dont nous sommes sans auto nous devons approcher nous devons approcher auprès des autres que ce que toi tu cherches auprès des si de autres. Ah. tu ne dis pas mais tu es fâché oh ce que toi tu cherches se trouve a, auprès de celui qui est à côté de. bien aimé Dieu et reste Dieu. A, na Il ne peut pas nous réunir ensemble. ensemble Il en -so, mm. yeah. ne peut pas nous réunir ensemble. Biso pour que nous ne peut pas nous réunir ensemble. nous Dieu ne peut pas nous réunir tous pour que nous tous, on arrive à manquer de compétences. Oh, toutes ces choses-là, d'abord, vous devez approcher Alléluia. Et quand tu approches au point de so quelqu'un, qu tu trouveras aussi les intérêts. Et, et vous aurez d'échanger les idées. Vous aurez changé de boko faire boko les boko affaires. Boko On ne peut la... pe jamais faire les affaires boko boko si mango. vous ne se connaissez pas. So Là na vous et ça, papa. Alléluia. Amen. L'Église. C'est une grande famille. Et un grand C'est une grande société. Et dans cette société, il y a toutes compétences. Et Amen. Et, compétence. et, bah, et ces compétences, coquine, go, il faut approcher quelqu'un. L'un comme l'autre. Amen. Vous êtes là? Vous est-ce que vous êtes là? La <applaudissements> Depuis l'année a commencé. Où t'en Est-ce qu'on s'est raconté avec toi? Yo, si, si tu es Si tu là, la L'église, nous devons faire l'effort. La Bible dit, dans les deux chroniques chapitre 20, verset 20, confiez-vous à l'éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. C'est-à-dire, ce vous-même que vous ne voulez pas être réussis. Ré ré ré Alléluia Dis à celui qui est à côté de toi C'est toi-même qui ne fait pas rien Yomoko. Alléluia Amen. Bien aimé Celui qui est à côté de toi Il a une solution Et comme il a une solution Vous êtes dans la joie Alléluia Amen Ici nous devons être quand quelqu'un il est béni, tout le monde doit être que nous sommes be. Ah ouais, ceux qui montent au mont quoi pas bolami. Bisous les autres lobi, tu pas bolami. Hallelujah, amen. Quand quelqu'un il est béni, ceux qui montent au mont quoi pas bolami. Vous devez dire que je suis bé. Et seigneur pour le bé. Peine à pas bolami. Vous c'est une grande famille mais quelqu'un il a quelque chose mais vous ne le connaissez pas Yo, oui, bien, mais comment, comment tu vas bénéficier si, si bien, tu, bien, tu ne la bien, pas. Pas. comment tu dois, comment tu dois bénéficier mais Simon Pierre, Ça, pardon André, Andele. le frère de Simon je connais quelqu'un oui. parmi nous Si beaucoup de problèmes entre semble difficile. il y a des gens oui. qui sont là. Mais natifs, Ils ont de mauvais coeur. Ils sont là. Oh, ils sont là. Mais ils ont mauvais coeurs. Oh, ils ne veulent pas faire. Partager les, les idées, le passé, le bal, bal ce que te faire. personne. Dieu te demandera. Alléluia. Amen. Alléluia l'église. Alléluia Ecclesia. Alleluia. A n'est pas oublié. Non, tes Faites-les à soi. Bango. Parmi des raisons que les gens soient assis, il faut s'approcher les uns et, et les pe et pe le autres. Alléluia. Oh, Parmi des raisons, quelqu'un que tu connais, Motoyoyebi que chacun tu le visites et tu lui Mais quand tu ne le vois pas, est-ce que le pasteur va d'aller le chercher Et c'est vous-même qui devez aller le chercher. Les uns et les autres. Alléluia. Amen. Je ne vais jamais apprendre que vous êtes là où des tribus. Non, ici, c'est nous sommes les tribus en cri. On ne peut pas se séparer Nous devons connaître chacun de nous Et il fait quoi Il manque quoi Et qu'est-ce que je peux contribuer à lui la Bible dit c'est un jeune garçon Oh Le papa cherchait Le maman cherchait De toutes cherchaient Mais ma qui avait quelque chose C'est un jeune garçon Vous aussi le maman il faut connaître vos boye bo vous aussi si nous sommes comme ça parce y a des mamans qui nous des mamans qui nous en Foyte, charge. Te, ba mama ndeba, soaki, bisouna, qui ont participé, qui qu nous ont soutenus, et c'est eux qui étaient nos parents vis-à-vis -vis même dans nos, dans, dans, dans nos mariages. Vous regardez ce le, le maman. Quand vous regardez le maman, regardez sur le, le gène. Alléluia. Amen. Vous les jeunes, no voici vos parents. Ta ba boti Ils sont là. Ils, Ils vous regardent. Ba Ils sont là. Ba Et vous les mamans, no mama. voici vos enfants. Approchez-les. Maman est-ce que tu es là Tu connais quelqu'un qui jeune, même 5. Maman, moi quoi, Zaliawo. Tu peux être là Maman Zalia, tu connais. tu Ah mi okay. mama basali, mi bon te pour les La bénédiction, n'est pas venue par un vieil. il avait une solution. C'est-à-dire, chacun de vous est utile pour l'autre. Po vous êtes d'accord Gloire à Dieu. Il dit, je connais nah, un jeune homme qui a cinq pères deux poissons mais c'est que je sais, une chose est vraie Jusqu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas avoir le pain dans son dans son épaule tu peux porter dans l'épaule le pain souvent on met où on met où dans le panier dans un sac quelqu'un tout cela quelque chose qui était cas Oh, si tu n'as pas une bonne relation si il, pas, il ne peut pas te dire les choses ka ka oh, le Amen. et si tu as une bonne relation si ce avec des gens c'est si possible d'avoir une bonne relation avec Dieu Amen Appuver, papa mais puisque c'est lui que tu le vois si tu n'as pas une bonne relation, tu -tu une relation mais comment tu dois avoir une bonne relation avec celui si qui c'est pratiquement impossible. comment vous entendez de nous mentir vous devez chercher et il avoir des relations de se connaître tu fais quoi canine, papa. tu fais quoi canine, tu maman. fais quoi ma chère? tu fais quoi cela vous regardez que l'église les gens fais quoi que quelqu'un arrive tu dois quoi connaître mon frère de quel est ton numéro de téléphone Tu habites où Tu fais quoi Au Amen. Ça c'était moi-même. J'étais jeune. Mais quand j'étais jeune, J'avais le moyen. Le moyen. Financier Mais j'ai quitté, pour aller suivre. Les frères qui étaient à limiter Funa. Pour jouer de football, pour faire passer tout le temps là-bas. Oh, oh, celui qui venait là-bas. Là J'avais beaucoup d'argent. De... De... Mais les gens ne peuvent pas avoir même une idée. Pourquoi Celui bon, que toi tu es Des fois il a de beaucoup de moyens. Et Jésus si n'a pas de moyens. So il il peut avoir les et opportunités. Et so si il n'a pas d'opportunités. Il doit avoir des relations. Et si n'a pas de relations. So -il, il, -il, -il, il, il doit avoir les compétences. Et singe Dieu. Et il est approché. ça n'a pas Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité des Et j'étais étudiant mais c'est moi qui étais le partenaire pour payer les gens qui doivent aller évangéliser. C'est moi qui donnais. Et avec des fois avec kilote. Mais je tombe avec 20 000 dollars. J'entends allé dans le feu jouer les trucs. Je n'ai pas de mots d'argent. Mais quand je termine de bâtiment, je pars à mes affaires. Et là-bas aux affaires. un grand messier. Mais l'église, tu es vêtement comme ça. Celui qui toi est une église, que toi tu une église pamba, il a quelque chose qui peut te faire. Yeah, Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Jésus, après avoir écouté tout ça, yes. il dit, faites-le à soi. Ma soeur, de mon frère, de Dieu, Zambé. il est Dieu de l'ordre. Quand tu es encore. Tête comme da ça ta ta pas quelque chose so de Dieu. Les mois dont nous sommes sans Soyez pour. moto Soyez quoi? Vandakimia. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a appelé par euh, non. Euh, non, -mo -si mo -so non, je ne suis pas venu à l'église. Je ne allé, allé, dans les séminaire. Se Écoutez-moi, si, e Dieu n'est pas dieu de désordre. Zambasan, si on a dit le, le, le, le, la prière, c'est le mécrédit. C'est-à-dire que le lundi, je ne vais pas t'envoyer dans les autres Amen cest à dit, le mardi, je n'as pas envoyé d'aller quelque part. Okay, là, qu Mais les deux jours, là, là m oclopère, m oclopère, pour non. que ça... Vous Fais autre chose Le musicien Il vient à, répé à répéter Mais toi Tu peux faire quelque chose pour ceux qui il, il peut travailler Pour, pour les femme, Il fait les réserves Et chacun il doit profiter on ne bon, va non. pas donner mais ses temps D'aller gauche, gauche et y a a. Non Dieu n'a pas le Dieu de deux hommes. A, Amen. il est Dieu de, de on dit qu'aujourd'hui nous avons prié oui. c'est-à-dire que Dieu a voulu que soit un surpourvu et d'autres jours de foi ils ne savent même pas que tu es dans cette histoire il a dit à Bakouk mais ça traîne à à là, ta où c'est là où est c'est là où Oh, là Mais toi non C'est toi qui connait beaucoup de choses oh, là-bas J'ai gêné là-bas là-bas J'ai dans la montagne j ai... J ai... Mais, ah, regardez ah, le résultat Jésus ah, a dit quoi Dans chaque domaine Si tu n'es pas assis Tu dois pas réussir Ah Alléluia oh, Amen Dans chaque domaine je veux que tu sois assis Soyez posé oui, mais toi, non, tu Yo, hey. Hey. Hey. Yo. Yo. Yo. Hey. Yo. Mais tu as combien de prédications si, si, on ne tout ne pas les mêmes pas Alléluia Yes papa Quand on commence à donner des téléphones téléphone mais ça c'est scandale Mais si tu lui dis non Amène-moi, on te veut qu'on regarde On regarde, on aura beaucoup de pros Beaucoup de choses Jésus dit Soyez assis ça c'est Non, non La personne comme moi Non, non On ne peut pas mettre des pros Alléluia le lui Vous voyez Le pasteur qui est là son père c'est mon pasteur Tata qui mon était mon pasteur, pasteur. et j'ai été né dans son église j'ai été baptisé moi-même j'ai été formé moi-même et Dieu est témoin vous me trouvez rare d'aller dans d'autres églises mais vous savez qu'est ce qui est arrivé oui. il y a eu ma il y a eu ma génération on était beaucoup. Comme ils étaient à l'air, Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je dois arriver après. Mais. Es ouais, es es es wow, căta, c est élevé c'est moi qui est élevé. Et ils sont témoins. Pourquoi? Même les responsables, ils ne peuvent pas donner la responsabilité quelqu'un qui est allé, moto c'est lui qui est pour Alléluia oh, Demande -le, pourquoi tu, allais si allez, tu Demande à tu as Alléluia Est-ce que tu, tu as demander tu as déjà demandé <tout> Pourquoi tu es allé <tout> Allé, allé Dieu, il est Dieu de l'ordre Jésus dit Avant de faire quelque chose <tout> Fais lui d'abord quoi Mais toi tu n'aimes pas ça, <tout> <Non>. <tout> <tout> ça Laisse moi de vous dire Vous savez dans la vie Chaque fois quand quelqu'un dirige, celui qui est assis, il, il a toujours dit que non, il ne dirige pas. Ah, a toujours dit que Est-ce que vous m'écoutez? Ah, qu quand quelqu'un dirige, celui qui est assis, est qu y a dit c'était <rire> <rire> si moi, oh. <rire> <rire> Mais cette église-là, <rire> mais est, je te de <rire> Moi, ah. Ah. avec ah. l'onction que j'ai, tu mens. Alléluia. Je joue contre te mm. <rire> Nora. Vous comprenez que non, c'est que j'avais passé. C'est autre chose. Soyez assis. Vous savez, les jeux dis quand même que l'expérience nous rend sage. Quand mon père spirituel. Il m'a lancé dans les terres. L'évangélisation, oui. tout, oui. oui. oui. oui. oui. tout ça. Dieu m'utilisait puissamment. Pas oui. des oui. signes oui. de police. Je oui. croyais que oui. la grâce, c'est ça peut être comparable avec les compétences. La grâce, c'est autre chose. La compétence, c'est autre chose. Autre chose. Autre chose. Et autre. Qui m'a écouté Qui Alléluia. Amen. Vous savez, il oui, oui. y a les réalités que les responsables se racontent dans leur vie. Si on te donne, ce qui va pesio, toi tu abandonnes la foi. Prêcher, ce n'est pas diriger. Qui m'a Comme j'entends de prêcher, ce n'est pas diriger. Je prêche. Na ter. Je termine, Na si si. Je pars, Na Et toi tu dors là. Mais c'est lui qui dirige. Même il dort. Les problèmes le, problème le suit même en ont en dormant. Il est compliqué. Même si on <coughs> sa de <coughs> C'est-à-dire quoi c'est ça le principe mais toi quand tu prêches quand tu pars c'est okay. fini mais lui même là où il on l'essaie de faire quelque chose même là où il est on l'essaie de tout le monde c'est là que vous êtes là à une... Vraiment une recommandation, une charge tindo. de prier pour les gens qui a élevé devant. Alléluia, amen. Il est vivant, il est ressuscité des morts. Bien aimé, Jésus, yes. il dit. Comment on peut donner des millions avec quelqu'un qui a un million pasteur, vous le banquier, je vais commencer avec tout ça. c'est moi le premier principe, on doit venir voir là où tu opères, là où tu travailles, tu es un magasin, qui as il vient de là-bas au vérifier tu travailles très bien On ne tourne pas comme ça Regardez les gens de ce monde Mais vous voulez que Dieu te donne On remarque que toi tu as encore l'air Il fait d'abord Le mois ici Vous devez d'abord être calme Vous devez te poser. C'est Dieu qui donne Dieu qui bénit Dieu qui élève Je ne parle pas en déplacement. Et que tu peux le faire bouger Dieu te donne. Hey, Et il dit, Allô, fais quoi fais Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que tu dois être posé dans Et, Et avoir été posé. Sachez-le que après avoir été posé, c'est là où la bénédiction vient l'élection ne peut pas venir quand tu es à l'air à l'air. Et je me rappelle, et quand mon père me disait, attendez, et deux fois, non, non, ça c'est non, mais le jour où on m'a donné la charge. Je senti comme ravi de tous les bétons. de qui le Toute la nuit, J'ai commencé à pleurer. Et le Saint Jésus me rappelle. Mais tu cherchais quoi? Sigo, kumba Alléluia. amen. C'est que tu cherches? non, laisse quelqu'un? Non. donner. Parce que Si quand C'est que toi tu cherches? Tu ne connais pas les conséquences. Mais quand ça arrive? j'ai qui est Je comme le mot. Tout le monde entier est ce si matin. Je dois commencer par où Je vais m'oublier Que je prêchais Je gênais Et je commence à demander Je dois commencer par où Par si la jeunesse Ou de pas de maman Ou pas de papa Des heures du des de matin Le Saint-Essoudi Si vous avez besoin d'autres Voilà Il me doit de... Soyez calme. Je serai avec nous? Alléluia. Et quand te donne la charge, Ce qui va pécher, mon Kumba, tu verras que les gens qui sont là au ne soyez pas si. Que tout, il doit être Tous ne seront pas d'accord avec vous. Mais fais le Alléluia Amen. Au fil à mesi Na, tamo, so kenda kenda wana. En travaillant Na, Vous, commencez Vous commencez à convaincre Jésus dit Fais-le pourquoi tu ne veux pas être Pouh pourquoi tu es toujours à l'air pourquoi tu es toujours pourquoi tu comme non, là dans la montagne c'était dans le séminaire c'était comme ça c'était comme ça quand il y a une théologie il a une théologie, a théologie il est allé, quand on fait ça il est allé, on de tout, c'est de personne tu as commis des documents tu as beaucoup, non? tu as beaucoup mais qu'est-ce que tu dois faire? Je l'ai promis à de ces tans. Vous savez, dans toutes choses que tu fais là, non, pas pas la tu ne peux rien faire. Attendez-moi maintenant. Je dois te montrer ce que je dois Na faire. -so la la. Je suis venu après des années des années. Tu vois que maintenant, Je suis voté responsable. Soyez assis. Soyez assis. Vanda. As Vanda. Vanda e, Après cela, si que Dieu peut bénir. Il y a la nourriture. Il y a la bénédiction. Il y a Il y a le mariage. Et Mais avant d'avoir ça, il y a Nakimia, <laughs> Vanda. Hallelujah. Amen. Mais là-bas, si on ne m'a pas donné l'argent, ah, je ne dois pas. On ne m'a oh, oh, pas aidé. Kuna te. Les hommes, on peut vous aider. Bato, yo. Mais ne finira pas. Je veux que Dieu vous aide. A yo. Quand Zambde. Dieu vous aide, a yo. Il, il, il continue d'aider. Il, il a continue d'aider. Et vous serez une personne. Mais à ne pas oublier, Dieu a agi à travers les hommes. Alléluia. Amen. La Bible dit Cherchez la paix. Je ne sais pas d'où vient la Bébé. Est-ce que tu peux dire à celui qui a fait ça Dis d'abord, Luka Kimia, mon tonyon. Parle so, lui. Cherchez la paix. à Kimia tout le monde. Léko, Luca Kimia, Cherchez que je suis pasteur. On peut peut On Oye bité, oye bité. tu ne sais pas celui qui avait les cinq po... euh, cinq C'était une maman C'était un vieux papa Il était qui est celui bilingue. que la que Bible là le négliges. So C'est celui qui a la solution Ne faut jamais négliger quelqu'un soit ce soit les réalités qui ce soit les conditions Ne faut jamais Leni Leni comment n'ayem pa t'es. Alléluia Faites-le ici vandisa bango soyez assis Vanda, soyez assis Povanda pardon esprit le seigneur non mon moi je suis là obi kolona j'attends na ta réponse iya no nayo et celui qui est assis moi toi vandi il obéira à Cotoza, les organisations, Mandoulou, le programme, de tout ce qui doit se faire pour se faire. Il y a niyo sou e kosa le mawa na po vanda. Alléluia. Yes. Et Jésus était très précis yes. vous devez le faire classer. Les singes les de groupe de 50. Non, mitua 50-50. Regardez. 50-50. Mettez les cannes. Mais si c'était toi. Non. Moi je ne veux pas de personne qui doit se mettre comme ça Il faut qu'elle soit dans telle condition Il faut... Non Un enfant de Dieu C'est ça la, le, le, le fruit de l'esprit Qui fait que tu es converti Alléluia Un enfant de Dieu C'est ça le fruit de l'esprit Qui dit que non tu es con. La patience L'amour Bolingo Mais Toi tu n'es pas patient Parce que celui qui n'est pas patient Tu oui. ne peux pas Amen. Celui qui n'est pas patient Celui qui n'est pas patient mais vous regardez, il regarde l'air Mais santé il ne fait rien. Il n'a même rien fait? pas patient C'est la même chose. Tu risques aller dire, à aussi. temps. Et là-bas, on Soyez patient Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Vous savez les années qu'on a fait l'œuvre bon de Dieu. C'est beaucoup d'années. Mais dans ces réalités, si tu n'es pas patient, tu ne pas faire ça. Yes. Il faut être patient. soyez posé va aller, aller. Il je sais. Est-ce que la Bible nous parle qu'il y a quelqu'un qui a ne pas manger Tout le monde a fait quoi C'est-à-dire, on peut tout crier, on peut tout faire. Mais quand il s'agit que la réponse, Dieu donnera. C'est l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne pas, je suis pasteur. Je suis sais Il faut pas. Je non sais Je ne pasteur. C'est où Ça commence pas. Mais la Bible dit, à ce qui concerne l'onction, ça commence par la et c'est comme ça, mais après pas, c'est pas, en dehors de la spirituelle, on n'a jamais dit de tout ce qui est de la Merci. la réponse, peut commencer par ton fils, maman de Moïse, a gagné l'argent, à travers qui, à travers qui, un bébé Moïse, ton, oui, bébé. Bé, bébé ton bébé te fait faire aussi bébé. à ton bébé c'est là que, pas, moi, je, que dans la vie ne ce pas que ça pour la moto jésus a. A, dit a. A. Oh, faire le à ça mais avant de toute chose approche. quelqu'un il y dans la vie il ne peut pas donner l'argent il donner il peut te donner seulement les secrets les, les attentions de quelque chose. Ma fongolio, ma solo. Et tu es gagné dans ta vie. <rire> Alléluia. Eh. Il est vivant. Yes, il est Ces là. gens. Ils sont là. Mais toi qui es ici. Yo nous demandons l'argent. Mm. Tu Et crois le lo. banc. Non, non. De. Pas question. C'est comme ça. Je suis Dieu prendra cet argent. Zamba goza, Alléluia. Amen. Si tu y es là, so tu vois un frère, il manque quelque chose. Toi tu y as ça. Donne-lui. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Qui savait? Un jour. Dieu peut lever Joseph. Qui savait? Un jour. La personne que toi tu le vois aujourd'hui. Tu les négliges Demain. Lobby. C'est une grande personne. Ne faut jamais négliger que Dieu a été plongée. A ce pongard. Approchez-lui. Maman. Les enfants que vous voyez c'est vos enfants. aujourd'hui Souzo. Il y a des enfants qui t'achètera le pas. Euh, ah ça c'est notre maman. Oh maman abisso. Quand on était là. On n'avait rien. Tout nous donnait Maman, maman abisso. Abisso. Même le petit foufou que ah, tu as. Ah, ça dit beaucoup. Et Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez. Oui, il y a des mamans comme vous le disiez, Maman Mistine. Quand je le vois, <rire> même où je suis dans les. <rire> <rire> Qu'est-ce dit toi de ça <rire> <rire> Puisque la reconnaissance. <rire> je pense que vous verrez Maman Martine. La femme de Pasteur Roger. <rire> moi Maman, c'est C'est une maman qui nous a appris comment. Chasser les démons. Comment faire ceci? Et quand les gens viennent, Dis ton cas Allez voir mon fils. Et quand il vient, regarde, non, non, ça, non, voilà ça, ça, ça. Allez, regarde comme ça. Allez, la boy. Et quand il regarde comme ça, je suis guéri. Mais je n'ai pas oublié ces moment. Alléluia. Mais si c'est toi. Moi j'ai ça Alléluia. Amen le papa des pasteurs, papa mon bateau, qui, qui était, c'était un enseignant, mon fessier de l'université et nous je suis né chez lui, je suis formé chez lui, je suis bâti chez lui mais quand Dieu m'appelait, moi je viens avec notre mais qu'est-ce que mon père il dit, mon fils, allez là-bas parce que c'est comme ça Alléluia. Amen. Et je suis resté chez lui. Et c'est ce que no, no, no, il était non, non, qu'il dit non, à l'aise. Il dit non, non, non, je te donne. Allez diriger le. Alléluia. Amen. Mais pourquoi bon anh, Puisque j'étais ah bon, ah as bon à Assis Pourquoi tu es à à l'air? Bon tu col, cherches quoi ou Rien qu'on peut gagner dans la vie si, si, so so so so so si Dieu n'a pas donné Et si Dieu permet Dans so d'autres souffrances C'est une formation C'est l'école que Dieu te devait Dieu résiste aux orgueilles Mais il fait au au hommes Soyez hommes Que ce soit à ce niveau là qui se soit de cela, soyez aimé. Alléluia. Dieu te bénira. Jésus a dit Soyez assis. Ils étaient assis sans d'abord manger. Naino, quitté. Ils étaient assis. sans savoir quelle est la quantité qu'il aura Ils étaient assis. sans savoir qui sera le mot sort. étaient assis. Ils étaient que Dieu vous demande. De on, assis. Être assis. Tu viens à l'église? Oui, l'église. Des fois, un mois, deux mois, tu viens. Un mois. Mais qui doit venir à ta place? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus, il dit: Soyez à Le moins dont nous sommes, nous devons être pauvres. Le Seigneur répondrait à votre besoin même tu n'as pas dit. Tu n'as pas fait simplement. Salakaka. Allez visiter ce que Dieu a dit. Allez le voir. Allez là-bas. Allez propager. Ne dis rien. Ne demande rien. Mais le moi ici. Lui-même, il répond. À. Ceux qui mettent ces ah. paroles en parole, Il veut ce que Dieu agira dit. fais Fais-le bon, Vous savez ce que je vais vous dire L'opportunité que tu as encore à l'air à l'air like, like, like. Non, peut-être que... Non, non sois cherché le moment que tu n'as rien à faire Lisez la Bible Dans la Biblia. Genes, Priez C'est votre opportunité Puisque demain Tu n'auras pas le temps, temps Mais ah. les bagages que tu as fait <rire> Ça peut vous aider Alléluia. Merci papa. Alléluia. Amen. Dis je suis à la formation. Je suis à la formation. Alléluia. Amen. Et Dieu la formation quand ça, ça termine. Tango si laka. On doit toujours coller quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. biso. Levons nous là où nous sommes. Téle messicos allez. Téle ma. Téle Seigneur. Je te bénis pour l'enseignement que tu nous as donné. Oh, so. Faites-le asseoir. Oh, Oh, Joker. avant de faire soi, tu nous as montré beaucoup de choses. Et nous croyons que ton peuple, il, il mettra cette parole pratique. En pratique. Il connaîtra chacun son rôle et, et ce qu'il fait, fait. Et les uns les autres, il y aura une bonne communication pour que cette église soit une grande église. Seigneur, bénis chacun moko moko. qui avait quitté. Sa maison Pour écouter ses paroles y. Bénis chacun Qui nous suit partout dans ou le monde il y a dispensé son temps Qu'il soit béni Au nom de Jésus na na Amen. Amen Que Dieu vous bénisse Calmement <applaudissements> Tu vas regagner ta place tout en inclinant la tête et puis tu vas dire des à trois mots pour le révérend Pasteur Samy, pour ce qu'il vient de parler. Parle et Dieu t'écoute. Parle, dis des choses qui sortent dans ta bouche, parle. De ce que tu viens d'acquérir comme connaissance et sagesse, parle. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour lui Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tous ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tout au début, j'avais dit que non, aujourd'hui, ça sera autrement. Et c'est autrement aussi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu Soyez assis. Nous ne sommes pas là pour mettre beaucoup des épices et de commentaires. Mais justement, ce que Dieu a parlé dans la bouche de notre papa, ça doit être mémorisé. Amen. Et le mal à que vient à l'église, mais on n'a pas de support. Maintenant, tout ce qu'on a, je ne sais pas où est-ce que tu as gardé ça les écrits restent mais les paroles s'envolent Amen Il faut avoir l'habitude quand il y a les jours de l'enseignement Tu viens avec ton stylo, ton bloc-notes, un agenda Tu n'as même pas un agenda Que Dieu te bénisse Acclame très fort pour la gloire de Dieu Tout en poussant des cris de joie pour la gloire de Dieu Oui bien aimé nous voulons offrir à Dieu. Il y a trois paniers qui sont devant. Il y a ça, panier de construction, offrande de construction pour l'église. Ce qui est au milieu, offrande du prophète. Et au dernier panier, c'est l'offrande des ordinaires pour l'église. On se met debout, nous voulons offrir à Dieu. Mets-toi debout s'il vous plaît. Mets-toi debout. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Les choses ça se seulement comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment vous booster ou vous parler beaucoup, mais juste ce que nous avons entendu doit être resté dans nos, dans nos esprits. Alléluia. Ah. Yozali zambe Zambe nanguya nyoso, li Michel se, minayo, Nguya nayo, yo, efani yo, na bo sa tuwa yo, pe yo, nyoso. Yabo inangai Eko makakimya Tango nazanayo Yone opanguisaka Bizoli na miso Namitema hoyo Biza yikulila Onya satana Kuna na golgota Koma pingana yo Mazala nelonga yo So, pato bako bika, sepona kumona yo. Anza yae eh, zamba nga nguya eh, umisa ma nae belio papa malamu, umisa ma ya we zamba nga nguya eh, umisa ma nae belio na. I am a man who is a man who is a man who is a man who a man who Yo no ka, na pangwisaka ah. izolinan Unya ta satana kuna na gorgota ngumapinga na yo basala nelumahe eh, eh, nguya eh, na yo monanina miso miso tokobiko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 Yoko sakate Nanakoki Nanakoki posu Naloko la yomo santu Yonekolo na mwamoy Yoto na Hey! Osegwisa masia na mayo Yalo moko na yo Hata na kufilelo yo Na yebi na kose Ah, fololo, fololo ya molimo Na yeko Papa yo sibi mitemae Aïe ma maman, aïe ma maman, aïe fou aïe Wachifulu you shabana wa niweyo. Shilobone tima kinda, yesu di champion. Soga ya champion, molo molo molo molo. Ah! Wachifulu you foolin' no ganayo, timeida yo. Wachifulu you foolin' trouble to me, na wakioche. Okay, okay. yesu di champion. Molo ya watcha e suis Alléluia Que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse Si tu peux regagner ta place en acclamant si fort pour la gloire de Dieu bien aimés si la chanson t'a fait plaisir, tu peux pousser des cris de joie. Si la chanson t'a fait plaisir, tu peux pousser des cris de joie. Amen.